national d'abord le titre euh, ce n'est pas un objet muséographique ou un monument c'est un trésor national vivant c'est l'histoire d'une diva euh, adulée des années 60 70 80 elle est née dans les années 30 et euh, qui a été élevée à ce rang de trésor national vivant parce que c'est vraiment la grande actrice du moment euh, et ça sera donc euh, le roman ça sera le récit de sa vie raconté par sa fille à travers ses grands rôles à la fois au théâtre les grands classiques talent. Allant de euh, Tchékov à Shakespeare, etc., parce que ces grands textes sont là aussi pour nous rappeler que euh, les histoires se répètent euh, et aussi à la fois des navets qu'elle a pu jouer au cinéma turc, que le cinéma industrie que l'industrie cinématographique turque produisait vraiment à l'appel à cette époque, mais aussi euh, une nouvelle vague turque qui existait réellement, euh, un cinéma d'auteur. Donc, ça sera sa vie avec euh, ses amis, euh, folie euh, euh, c'est une femme bien sûr euh, assez baroque comme ça très exubérante et puis il ya aussi euh, une tragédie dont la narratrice tient sa mère comme responsable euh, avec la disparition de son père et ce elle racontera aussi les trois coups d'état qui ont rythmé leur vie dans le passé euh, mais qui vont euh, un petit peu dont elle va se rappeler aussi qu'il y a un nouveau coup d'état en 2016 raté en turquie et qui fait que sa mémoire se met en marche et pour finir euh, elle dit à sa fille en fait euh, voilà je vais bientôt mourir mais si je laisse faire euh, le ministère de la culture ils vont pas réussir à, à mon enterrement donc du coup moi j'ai pensé à tout euh, on va prendre le théâtre de la ville d'Istanbul et on va faire un somptueux spectacle avec mon cercueil au milieu les extraits de mes films des textes que j'ai dit etc est ce que « Tu peux m'écrire un discours funèbre, s'il te plaît. » Et puis sa fille dit « Mais non, je vais bien sûr pas écrire ce discours. » Et pour pas écrire ce discours d'une page, elle va écrire un roman de 350 pages. <rire> voilà à peu près l'histoire. Alors plusieurs choses. D'abord, j'ai pensé que cette femme, cette actrice euh, agonisante, était un petit peu aussi la métaphore de l'ancienne Turquie. Euh, L'ancien monde, dans le monde entier, il y a quelque chose qui est en train de mourir et, et un nouveau monde qui tarde à, à arriver. Donc euh, c'est cette, cette zone qu'on appelle une, une zone de crise justement. Et, euh, et je trouvais que cette femme qui s'en va comme ça, euh, avec toute sa vie, euh, euh, si flamboyante, si baroque, euh, euh, voilà, j'avais envie surtout de parler de ça, oui. Et puis aussi, c'est une déclaration d'amour, je pense, au cinéma, au théâtre, à un Moyen-Orient disparu aussi, qui n'existe plus que dans ces vieux films. Euh, et puis, j'aime bien aussi les histoires un peu politiques, un peu intrigues policières, etc., qui existent aussi dans le film. Dans, dans le roman pardon voilà euh, pff, y a, je pense que comme tout romancier ou comme tout dramaturge il ya des choses bien sûr de manière cubiste qu'on prend à sa propre vie euh, moi j'ai bien connu aussi euh, ce, ce cinéma quand j'étais enfant comme un peu comme la narratrice pour d'autres raisons euh, mais j'ai grandi aussi sur les plateaux de cinéma et de théâtre donc euh, oui ça ça m'a donné envie bien sûr d'écrire euh, ce roman euh, et puis tous ces vieux films que j'aime beaucoup ces mélodrames kitsch euh, euh, vraiment euh, avec avec ses couleurs saturées, etc., vraiment que, que j'aime beaucoup et que je, dont j'avais envie de parler. Ben, ça fait déjà plusieurs années que j'écris en français, mais je suis dramaturge, donc j'écris des pièces de théâtre, des scénarii pour la radio, la télé, le cinéma. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup écrit pour le théâtre, hein, en français toujours, euh, depuis déjà une quinzaine d'années. Et donc euh, j'ai quand même 30 fictions derrière moi, mais un roman français, je n'avais jamais osé parce que c'était voilà, un roman, c'est un objet fini, contrairement, euh, euh, contrairement à une pièce de théâtre euh, qui a besoin d'une troupe ou un, ou un scénario qui a besoin d'une équipe pour euh, que ça devienne un film. En fait je pense que sur le plan de la, euh, du, du récit ce n'est pas tellement différent mais sur euh, la langue c'est très très différent. C'est à dire que quand on écrit une pièce oui il y a les, les dialogues des personnages, les répliques euh, et puis il y a quelques didascalies. Moi j'aime bien aussi soigner mes didascalies mais quand c'est un roman c'est vraiment un point de vue avec euh, une langue qu'on tient de, du début à la fin donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé la langue. Oui, parce que pour moi n'importe quelle histoire, même la plus belle, ne peut pas exister sans sans un style donc vraiment enfin je, je dis pas que je suis une grande styliste mais en tout cas j'ai travaillé beaucoup sur la langue ce que je fais peut-être moins avec les pièces de théâtre ou les scénarii parce que là il s'agit de travailler juste la langue des personnages